Bonjour chers amis, ça y est c'est lundi soir, il est 22h et comme le journal télévisé, eh bien, on commence toujours à l'heure. Ce soir je suis particulièrement content de, de vous retrouver, c'est toujours un excellent moment de vous revoir et de vous voir déjà aussi nombreux. Je vois le compteur qui nous montre le nombre de, de spectateurs, on en a perdu au départ, je pense que mon générique ne plaît pas. <rire> Mais euh, peu importe, merci euh, beaucoup euh, d'être là. Alors, comme d'habitude, euh, j'ai un invité aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, je vais le faire passer en première partie euh, d'émission pour la bonne et simple raison, c'est que demain matin, il donne une formation et il doit aller dormir. Il veut être frais et dispo pour donner sa formation. Et j'échangerai euh, en deuxième partie de cette émission avec chacun d'entre vous. Mais bien entendu, on ne va pas euh, déroger à la règle. On va, je vais quand même vous souhaiter la bienvenue et voir euh, tous vos commentaires. Alors, vous pouvez nous regarder, bien entendu, sur YouTube LinkedIn, Facebook et Twitch en simultané. Et vous pouvez aussi commenter comme le fait Anne. Anne, bonsoir à toutes et à tous. Et d'ailleurs, Anne est bel et bien là. Regardez, elle est toujours là, comme d'habitude. Ce qu'elle va faire, c'est bien entendu noter, prendre des notes de tout ce qui va se dire ce soir. Et à la fin, en toute dernière partie de cette émission, elle aura le plaisir de euh, venir ici euh, nous faire sa chronique de synthèse. C'est bon on, on est bon, là On est bon. Hein, on est bon. <rire> Alors, les amis, vous êtes déjà donc tous ici. Cédric sur qui nous dit bonsoir. Bonsoir, Cédric, ça me fait plaisir de te revoir. René, bonsoir du pays de Troncet. Alors, je ne l'oublie pas, n'hésitez hein. pas. D'où venez-vous Comment allez-vous Ça m'intéresse de savoir vous venez et notez un petit peu de 0 à 10 votre état d'humeur 0 vous allez vraiment très très mal vous êtes au fond du, du puits heureusement je n'en ai jamais eu <rire> 10 vous êtes au top du top et plus bah, plus si vous en avez à, à partager alors euh, on continue euh, de, de, de je, vous, je vous trouve là ici dans les chats euh, hello à tous nous dit cédric euh mais serait assez fa, mon agent alors là oui alors il y a des commentaires que je ne comprends pas toujours voilà euh, polo salut polo merci j'ai vu ton invitation je vais lire tout à l'heure hein, j'ai pas eu le temps j'étais en pleine préparation de l'émission mais j'ai vu que tu m'avais envoyé un message j'y répondrai euh, tout à l'heure bonjour Camille 7 sur 10 merci d'être fidèle Camille qui fait partie de nos fidèles auditeurs merci d'être là Mathieu hey super de te voir tu nous regardes sur YouTube génial ça me fait euh, plaisir de euh, te voir je vais ici regarder d'autres commentaires que j'ai ici. J'ai David, ça fait vraiment plaisir de te voir ce soir, mon cher David. Il euh, y a Polo qui dit « Salut à Anne, la stagiaire. Coucou, on te dit bonjour. Voilà. »« La stagiaire <rire> C'est la stagiaire !» Voilà, tu es la stagiaire apparemment. <rire> voilà, il voilà. y a David aussi te dit te dit « Allô, attends, je vais regarder sur cette caméra-là. » Voilà, voilà elle, elle est là, elle est punie, là, tout à fait dans, dans le fond. <rire> « Bonjour, David !» Voilà, bonjour à tous, Polo il a un beau 9,6, ça c'est d'une précision chirurgicale, Mathieu va hyper bien, 10 sur 10, il manquerait plus que ça que tu ailles mal, quoique on a le droit d'aller mal, hein. qui qu'on soit, moi ça m'arrive aussi, euh, David, tu as une humeur hein, 10 sur 10, Cédric qui vient du 44, qui vient donc de la côte atlantique Nantes et ses environs, euh, Marc, oh Marc ça me fait plaisir de te voir, mon petit poulet, voilà, entre, entre volailles, on s'embrasse, ça me fait vraiment plaisir de te voir et tu me fais un clin d'œil, ben, je t'en fais un en retour également. Merci, merci d'être là et de me soutenir déjà par ta présence et c'est pareil pour vous tous, votre présence me soutient et euh, tout ce que je fais, ben je le fais également pour vous faire plaisir, bien entendu. Et quand vous commentez, vous likez, vous partagez, eh bien c'est une en quelque sorte un petit peu le salaire euh, bah, de du créateur de contenu. Euh, alors ce soir nous allons avoir Christian Coteman, et C'est cher Christian Codman qui euh, que j'ai déjà eu euh, dans la première saison euh, du Talk Talk Show. J'ai eu le bonheur d'aller le euh, trouver. Euh, nous avons discuté un peu sur sa vie privée, mais ce soir nous allons parler Business. Il va, en tout cas, je vais essayer d'aller chercher chez lui les pépites professionnelles qui pourraient vous aider. Et bien entendu, vous êtes aussi acteur de cette émission. N'hésitez pas à passer vos questions, vos commentaires, vos ressentis dans le chat. Si vous avez des questions à poser à Christian, si vous avez du mal à vous vendre, à vendre vos produits ou n'importe quelle autre question, si vous avez une question tout simplement pour moi ou pour Anne, vous êtes les bienvenus. Cette émission est également la vôtre. Christine, 10 sur 10 du 56, on vient de la Bretagne, Van, entre autres, je pense. Farah qui nous voit de Tunisie. Salut la Tunisie, un beau 8 sur 10. Euh, ma petite maman chérie, que, que, que tu me regardes toutes les semaines, ça me fait vraiment plaisir. Et Cédric est content de voir Christian, ça fait plaisir de voir qu'on est content de voir nos invités. Alors, sans plus tarder, pour éviter qu'il n'attende trop longtemps parce qu'il va fatiguer très très vite, hein. il est très très vieux et il a besoin de se reposer, le petit chouchou. Eh bien, sans plus attendre, je lance le jingle. Alors, mon cher Christian, comment tu. <rire> J'adore, j'adore. J'avais envie de te faire une vanne, mais je ne l'ai pas faite. Mais, pourquoi je... pas <rire> mais, Je, je, je t'aurais vu de toute façon, je t'aurais vu. <rire> Comment vas-tu mon cher Christian Super Ça me fait plaisir de te voir et merci d'avoir ouais. accepté l'invitation et de te prêter à cet exercice du direct. Hein, C'est sans filet et j'ai pour habitude de ne pas t'envoyer de questions parce que mes émissions sont plutôt d'ordre conversationnel. Tu commences à avoir l'habitude. Hein. J'ai déjà été dans tes émissions et toi dans les miennes. On va converser ensemble. Et ce soir, bien entendu, ce soir, Christian, j'ai envie de te demander. Il y a un petit bruit. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si c'est chez toi. Il y a un petit bruit. Je sais pas si. Alors, Christian, est-ce que tu veux bien te présenter Oui, je m'appelle Christian Gottman. Et donc, euh, je suis un, un jeune homme de 57 printemps. Et encore beau, encore beau, encore vu beau, disait l'oiseau. <rire> oui, voilà. Donc je ne fais pas mon âge et euh, j'ai la patate. Euh, J'aime ce que je fais. En fait, c'est c'est c'est toujours surprenant, euh, surtout quand on te fait beaucoup beaucoup d'émissions, quand on fait on fait des podcasts, quand on fait quand on communique beaucoup comme moi et comme toi, euh, de dire présente-toi parce que des fois on se trouve vraiment con. <rire> <rire> T'as jamais... ta, l'habitude de travailler ton pitch Tu sais Ce n'est pas euh... là. Mais maintenant ça fait tellement longtemps que tu te présentes Tu dois, tu dois bien te présenter Donc allons-y sans fausse modestie Christian, euh, d'abord qui es Qu es-tu Qu'est-ce que je suis ben, Je suis quelqu'un de Alors je suis quelqu'un de, de très très sensible euh, D'avoir un être humain très sensible Aux valeurs qui sont essentielles Et qui pour moi sont très importantes Et qui conduisent qui conduisent ma vie et qui conduisent aussi toutes mes relations avec les gens avec lesquels je suis amené à interférer, à, à, à parler au quotidien avec eux. Et c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me porte et c'est ce qui aujourd'hui m'aide à, à penser à des perspectives à l'avenir. Alors que bon, je, je pourrais arriver à un âge où gentiment, je me dis, 7 8 ans, la retraite, j'y pense, mais alors pas du tout Mais alors pas du tout <rire> Je suis euh, hyper euh, hyper actif, euh, en pleine forme, j'ai plein de projets. Euh, en ce moment, dans ma vie, ça bouge beaucoup. Euh, et euh, bah, je n'ai pas assez de journées de, de 8, 10, 12, 13 heures pour, pour travailler. Pas parce que je, je travaille, parce qu'il faut travailler, mais parce que bah, je suis tellement content et passionné par ce que je fais que je dis « merde, <coughs> je pas fait à manger <rire> ». <rire> alors, heureusement oh, voilà. qu'il y, qu y a ta femme qui s'occupe de toi et aujourd'hui Christian, professionnellement euh, que fais-tu alors, en fait euh, très, très basiquement j'ai deux activités principales ouais, deux activités principales un, consultant formateur dans l'univers euh, adulte bien sûr où je forme les, les commerciaux les indépendants, à la vente à la négociation à la persuasion, à la posture commerciale, premier. Second, seconde activité, où je suis professeur dans les écoles de commerce, full école de commerce, plus par vocation, pour transmettre cette passion, cette vocation, qui est le très beau métier de vendeur, à des étudiants, à des jeunes, plus que avouons le hein, puisqu'on est entre nous pour le fric, vraiment. Voilà. <rire> toi, voilà. toi, on ne euh, va pas se mentir. Euh, mais oh, j'ai une question pour toi. Pourquoi ouais. en France, le métier de vendeur, de commercial, a-t-il aussi mauvaise réputation euh, alors, Juste pour illustrer ma question, c'est qu'il y a vraiment un drôle de bruit. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si ça vient de chez toi, mais euh, j'entends un drôle de bruit. J'espère que vous n'avez pas ce bruit parasite. Dites-le-moi en commentaire si vous avez un bruit parasite. En tout cas, moi, je, je ne l'ai pas. Je ne l'a pas. pas. Ok, bon, alors je sais ouais. peut-être chez moi, je ne sais pas. Donc, ma question est la suivante. C'est euh, pour avoir travaillé euh, avec des Hollandais, avec des Belges, avec des Allemands, et des Américains, euh, je me rends compte que le métier de commercial est plutôt noble dans beaucoup de pays, euh, mais euh, je me rends compte qu'en France, c'est plutôt mal vu. Tu as une idée de, de pourquoi Oui, j'ai une idée de pourquoi. Bon, il, y a, il, y a les, il y a les ficelles, il y a les grosses ficelles, il y a, il y a des idées arrêtées aussi. Euh, je me souviens qu'en 2016, 2015-2016, les DCF, Dirigeants commerciaux de France, avaient fait euh, une, euh, comment, une enquête auprès de, de centaines d'étudiants, voire même du millier d'étudiants dans les écoles de commerce diverses et variées, pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient du métier de vendeur. Et c'était vraiment, en 2016, euh, très très attristant. Très attristant, puisque c'était lié à euh, des images comme vendeur bonimenteur, comme vendeur voleur comme vendeur, ben, tu n'as pas réussi dans, dans la vie. Euh, bref, c'est lié culturellement, je dirais, à deux, deux, deux, deux, deux, grands, comment dirais -je, deux grands piliers de notre histoire. Le pilier du christianisme, plutôt véhiculé au travers de, du catholicisme romain... Euh, c'est-à-dire que euh, Jésus étant, étant ayant été vendu pour 33 deniers par Judas, donc euh, au travers des siècles, au travers du Moyen Âge euh, et jusqu'à aujourd'hui, est imprégné dans notre esprit que avoir de l'argent, gagner de l'argent, c'est pas bien. Euh, et puis euh, voilà, on commerce, on a vendu le Christ pour 33 deniers. Bon, déjà d'une. Et puis plus récemment, on a une culture aussi euh, que moi j'appelle germinale. Alors. Je parle sous contrôle de gens qui ont des connaissances d'histoire, bien entendu, je n'ai pas la prétention de ce soir d'être un expert en histoire, mais plutôt du style « c'est la lutte finale » où ben, si tu gagnes de l'argent, si tu es quelqu'un qui réussit, donc si tu es quelqu'un qui vend… Euh, et que euh, bah forcément t'es un bon inventeur, tu vas gagner de l'argent donc c'est pas, pas toujours très bien vu euh, ce côté un peu bling bling euh, ce côté euh, euh, aussi vendeur copieur vendeur winner, euh, on a passé je dirais ces 30-40 dernières années à dénaturer le métier de vendeur à le sous-valoriser et d'ailleurs ma propre histoire c'est qu'en 1992 quand 91, 90 même, que dis-je, le fils d'une du, voisine me dit mais Christian t'as un T'as un, un boniment, tu, tu parles, tu pourrais faire un très bon vendeur. Je lui ai dit, jamais de la vie, je ferai ce métier-là. sont tous des voleurs, les vendeurs. Depuis, j'ai changé d'avis. <rire> merci pour ce contexte. Je vais quand même, si tu me permets, juste essayer de résoudre ce problème technique qui peut être désagréable pour ceux qui nous écoutent. Je vais juste couper ton son pour voir d'où ça vient. Ok, donc le bruit parasite vient de chez toi, Christian, tu dois avoir un problème, on dirait qu'il y a un fax, et c'est pour ça que tu ne l'entends pas, il doit y avoir un problème de micro, mais on a un bruit comme si c'était bon. un fax. attends, là je vais oui. enlever, enlever celui-là. Ça va bien de chez toi, effectivement. Hein. Alors, alors, attends, euh, désactiver le son. Ah. Effectivement, quand tu on n'entend plus le, le bruit parasite. Euh, alors, euh... ah oui, d'accord. Alors, Alors, pendant que Christian essaie de chercher, euh, j'essaye aussi de, de, de, de vous faire savoir que le fait d'avoir Christian ou d'autres professionnels qu'on va avoir d'ici peu, je vais couper ton son parce que c'est vraiment très désagréable, voilà, euh, c'est ma volonté profonde de partager avec vous des astuces de professionnels qui peuvent vous servir dans votre vie personnel mais également professionnel et donc moi mon objectif c'est d'aller chercher les pépites les astuces les trucs et les peut-être les petits secrets de mes invités alors je sais pas si christian tu as résolu le problème non tu n'as pas résolu le problème j'ai l'impression d'avoir un fax euh, euh, non non j'ai toujours ce bruit de fax en arrière-plan il doit y avoir un, un bruit parasite chez toi et quand c'est ouais. un petit peu mieux c'est un petit peu mieux Bon, alors, euh, je vais réessayer pour voir. Alors, ok, attends, je fais un réglage. Alors, vrai, chien, nez, il <rire> <rire> y a David qui nous dit avec beaucoup d'humour, « Christian, c'est ton chien, enlève la chaise de son nez, s'il te plaît. » Il y a David qui nous dit avec beaucoup d'humour également, « Ligne analogique branchée à Cognac-Gé. G. Voilà, à vous les studios. <rire> euh, alors, et là, la... est-ce que la... ça va mieux maintenant ah, ça a l'air d'aller mieux, effectivement, Ouais, on est en plus de ouais super, yes <rire> Alors, j'ai Cédric qui nous a posé une question, est-ce que ce, ce problème que nous avons face à l'image que l'on se fait du, du vendeur en France, est-ce que c'est lié au rapport avec l'argent Il est vrai que, je pense personnellement que c'est intrinsèquement lié, tu l'as dit toi-même, vendeur-voleur, est-ce que selon toi, pour répondre à Cédric, est-ce que c'est lié au rapport que nous avons avec l'argent En grande partie, oui, mais pas seulement. C'est assez dommage d'ailleurs, parce que c'est vrai que quand la culture anglo-saxonne, plus, plus particulièrement les Américains, euh, considèrent la vente comme une science, mais plutôt une science humaine, euh, voilà, euh, donc, en France, on considère qu'on n'a pas réussi dans la vie, notamment en tant que professeur com euh, en école de commerce, je pose la question dès le premier cours. Dès le premier cours, je commence en disant, qui parmi vous euh, a pour vocation de devenir vendeur J'ai une main qui se lève sur 20 étudiants ou deux. Alors, j'ai dit, écoutez, je vous remercie. En revanche, maintenant, qui parmi vous se destine à une vocation d'entrepreneur Et là, j'ai sur 22 étudiants ou 25 ou 30, ça dépend un peu des classes. J'ai à peu près entre 8 et 12, 13 mains qui se lèvent. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que vous êtes déjà des vendeurs. Vous serez des vendeurs toute votre vie. Vous allez vendre toute votre vie puisque le premier vendeur de l'entreprise, c'est le chef d'entreprise. Bon, euh, mais c'est va effectivement lié euh, à l'argent, mais aussi culturellement parlant, euh, c'est vrai que le métier de vendeur, t'as pas réussi dans la vie, quoi. Tu à une voie de garage. Mmh. Mais je crois que c'est en train de changer. Je pense, tu l'as cité tout à l'heure, je pense que des associations comme les DCF, les dirigeants commerciaux de France, qui, qui ont fait une campagne, qui ont mené une campagne publicitaire dans toute la France, avec des panneaux, plus tard, je voudrais être vendeur, contribuent à cette revalorisation du métier de commercial. J'ai David qui nous dit, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore un rapport à l'argent, je pense qu'il y a plus un rapport avec les contraintes liées à ce métier, horaire, jeu de travail, nomadisme, pourquoi pas Enfin, Moi, je connais beaucoup de commerciaux, et euh, si je prends par exemple mon propre exemple, c'était justement ce que j'aimais dans le métier de commercial, c'était de pouvoir voyager, Ma voiture, c'était mon bureau. C'était à l'époque, même avant le GPS. Aïe, je viens de prendre un coup de vieux. <rire> J'avais la carte Michelin sur le volant. J'ai connu, que... <rire> <j 'ai> connu. <rire> Mais c'est ce que je trouvais génial justement dans ce métier. Mais aujourd'hui, euh, et là, je pense que David nous, nous, nous met sur la table quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui les jeunes à devenir commerciaux Toi qui, toi qui euh, euh, enseignes à des jeunes alors, les jeunes qui, qui veulent devenir commerciaux, déjà intrinsèquement parlant, ils ont des valeurs, ils ont des, des, des leviers, des freins. Euh, ils ont peut-être aussi une culture où ils ont vu leurs parents dans le commerce ou dans la direction commerciale. Euh, donc, c'est lié aussi à leur histoire. Mais euh, surtout les jeunes... Oui, mais ça, ça excuse-moi Christian, mais ça, ça a toujours existé. Je veux dire, mmh. les, les, les entreprises intergénérationnelles, je veux dire, euh, tu, es, tu es paysan, tu seras paysan et fils de paysan. Aujourd'hui, heureusement que ça change, ouais. mais euh, ça, ça a toujours existé. Ce n'est pas, ouais. pas un nouveau phénomène, ça. Le contact humain. Quand je pose, quand je pose la, la question aux jeunes, je dis, mais pourquoi tu veux, tu veux devenir vendeur Déjà d'une, c'est très, très rare qu'on me réponde ça. Mon on me le répond, c'est d'abord parce que euh, je... J'aime les gens, j'ai envie de rencontrer les gens, j'ai envie de diversifier euh, mes rencontres. J'ai pas envie de faire un travail monotone. Euh, voilà, c'est plus ça, c'est plus le désir aussi de persuader, le désir de, de gagner aussi. C'est la culture de la gaine, c'est certains jeunes euh, qui l'ont et, et, et, et pour eux la vente c'est un merveilleux challenge donc de, de gagner, de conquérir, et donc c'est pour ça qu'ils veulent devenir vendeurs. Mais aujourd'hui, ils envisagent la vente avec un nouveau regard, euh, avec tout ce qui se passe actuellement dans la, la nouvelle euh, génération où on gagne un client, on prospecte un client, on trouve un client, on définit un client et un marché au travers euh, du digital. Et euh, c'est un peu différent comme, euh, comme approche, mais c'est les fondements sont toujours là. La relation humaine, la diversité des relations, juste, des rencontres. C'est juste une façon différente d'approcher le client. Comme tu dis, aujourd'hui, on parle de social selling. Hein, on vend grâce aux réseaux sociaux et en, par les créateurs de contenu. On vend différemment, mais la, la raison pour laquelle on vend reste la même. Alors, pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, est-ce que l'une des motivations premières, c'est, tu l'as dit en introduction, mais je pense que c'est important, c'est le fait de vouloir gagner de l'argent Et ça, quelque part, c'est mal aussi, Non, non, euh, non. Euh, non. Non Dis-moi. Je, je, je vais te donner un témoignage qui… c'est ce, 3... ce que David nous dit aussi, je pense que les jeunes veulent devenir commerciaux, justement, car ils pensent gagner beaucoup d'argent. Je, je pense que David a un peu raison, quand même. David, tu as, un, tu as même assez raison, je vais te dire pourquoi. Il ne pense pas au métier de vendeur. Quand j'enseignais à l'EMLV, l'école de management de Léonard de Massy ou Pôle l'université Léonard de Massy à la défense, euh, je posais la question, qu qu'est-ce qu que tu veux faire plus tard Et il dit, moi, je vais faire trader. Parce qu'il y a aussi un phénomène de mode. Hein. Euh, voilà, ils voient des films sur les traders qui gagnent beaucoup de fric. Euh, ils voient capital et euh, les traders qui vont à Mégev euh, et qui louent une baraque à 500 000 boules ou je ne sais pas combien. Ils se disent tout de suite euh, trader, je vais gagner de l'argent. Effectivement, gagner de l'argent, mais euh, bah, gagner de l'argent, ce n'est pas facile. Et le métier de vendeur, c'est un des métiers, je dirais, les plus, les plus durs au monde sur le plan psychologique. Est-ce que, est que le problème c'est le fait de, de dire que gagner de l'argent c'est difficile ou c'est gagner la confiance du prospect qui est difficile euh, tu le sais, hein, on connaît un petit peu nos histoires mutuelles. Moi, j'ai commencé, j'avais 19-20 ans, j'ai commencé à faire du porte-à-porte. -porte. Et euh, ce n'était pas tellement gagner de l'argent, c'était aussi la conviction que j'avais un beau produit, c'était aussi cette culture de la gagne parce que je suis joueur et j'aime gagner, euh, mais faire du porte-à-porte, -porte, ça demande énormément de courage. Euh, et c'est notre ami euh, Michael Aguilar qui le dit très bien dans ses conférences, et je suis à 100% d'accord avec lui, être commercial, être vendeur, c'est l'un des métiers les plus difficiles au monde. Euh, on attend on attend des résultats, euh, tu dois faire face euh, à des objections, tu dois faire face parfois même à de la colère, à des insultes, aux portes fermées. Enfin, c'est pas un métier facile. Euh, face à toute cette caricature qu'on peut avoir du vendeur, il y a aussi une inconnue, beaucoup d'inconnus, autour des difficultés. C'est un métier extrêmement difficile et j'ai envie de dire... Si un commercial, si un vendeur gagne beaucoup d'argent, c'est parce que derrière, il y a aussi énormément de travail. Et je tiens à, à, à le souligner parce qu'on ne le dit pas assez souvent. On pense que le vendeur, c'est le parvenu, que c'est simple d'être vendeur, mais bon sang, et encore aujourd'hui, c'est encore plus dur car aujourd'hui, les clients, grâce ou à cause d'Internet, les clients savent ce qu'ils veulent, les clients connaissent les produits parfois mieux que le vendeur, ça devient compliqué. Est-ce que ce n'est pas plutôt le plus dur dans la relation commerciale, c'est de créer un lien de confiance avec ton prospect et ton client alors, ça dépend, ça dépend des, des gens que tu rencontres. Je dirais que euh, d'acquérir une expérience métier euh, et pour susciter la confiance presque à tous les coups, du moins la confiance pour qu'au moins le rendez-vous dure jusqu'au bout, <rire> déjà dans un premier temps, euh, oui, enfin, oui, oui, parce que dans un marché hyper concurrencé, euh, il est évident que euh, ce n'est pas seulement le prix qui va faire la différence, même si c'est le nerf de la guerre, mais c'est d'abord ta personnalité, qui tu mmh. es. Je, je euh, confirme, je confirme. Moi, voilà. j'avais des clients j'avais des clients qui ne commandaient pas quand je n'étais pas là. <rire> et qui disaient à mes collègues, ça les foutait en rogne, qui disaient à mes collègues si Michel n'est pas là, je commanderai quand il rentrera. Euh, voilà, et, et donc ça, c'est plutôt valorisant, mais ça veut dire que tu fais bien ton travail. Et j'ai Polo qui dit quelque chose d'intéressant. Polo qui dit j'ai été deux fois commercial dans ma vie, et à chaque fois, mes supérieurs me demandaient de mentir. C'est la raison principale pour laquelle je me suis reconverti. Et ça, Polo, je l'ai vécu moi aussi. On m'a demandé de mentir aussi, on m'a demandé de raconter des bobards, parce que ce qu'il fallait, c'était vendre, euh, sauf que euh, face à mes valeurs, comme toi, Polo, et comme toi aussi, Christian, je sais qu'on partage ces mêmes valeurs, euh, j'avais beaucoup de mal, je l'ai fait au début, hein, parce que tu sais, quand tu es junior, tu fais ce qu'on te demande, et tu te rends compte qu'à un moment donné, euh, ça, ça devient très pénible de mentir à tes clients, euh, tu le prends même très personnellement, et j'ai constaté que dire la vérité aux clients était plus payant que de lui mentir. Être honnête avec un client, même quand il y a un problème de livraison, quand tu t'es trompé même dans une commande, parce que ça m'est arrivé de me tromper dans des commandes, c'est de dire, excuse-moi, je me suis trompé, mais en revanche, je vais te faire en contrepartie, je vais te faire un geste commercial. Eh j'ai remarqué que le client appréciait beaucoup plus l'honnêteté et la sincérité que, que le contraire. Exactement. Alors, euh, et parfois, il y a, il y a, il y a... moi, je me rappellerai toujours dans le 8e arrondissement, c'était au début de ma carrière, c'est en 1993-94. C'était un cabinet de consultants. Temps, audit finance, on voyait vraiment que c'était cossu, que l'argent coulait à flot dans ce, dans ce cabinet-là, vraiment, et les moquettes épaisses et tout, c'était vraiment uh, stylo Mont Blanc, etc. Et uh, la première chose que, que l'acheteur me dit, il dit, responsable du service généraux, il me dit, mais monsieur Coteman, qu'est-ce que moi j'ai à gagner avec vous en travaillant avec vous? J'ai été profondément choqué, parce qu'en fin de compte, il me demandait un dessous de table, ou il demandait quelque chose comme ça. Oh, okay. Et là, j'ai vraiment été choqué. J'ai écouté monsieur un bon restaurant déjà pour commencer. Je pense que ça serait bien. Et, et en fait, euh, il, il me faisait comprendre que je n'avais pas compris. Euh, et là, moi, j'avais été profondément choqué, parce que dans mes valeurs, euh, pour moi, c'est impossible. Impossible de soudoyer un client pour qu'il me fasse travailler. Et euh, donc, j'ai beaucoup, beaucoup persévéré, peut-être parfois plus que certains, puisqu'au départ, j'avais un bagage euh, qui était très, très moyen au niveau de, de mon éducation, au niveau de mes études. Et donc, il a fallu que j'apprenne et que je, avec mes petites mains et euh, mon cerveau, je, je réapprenne pas mal de choses. Et donc, j'ai beaucoup appris dans la souffrance, la vente, beaucoup appris dans la souffrance. Mais il y a quelque chose qui me motivait, tu parlais tout à l'heure de la motivation de l'argent, et ça c'est pour David et pour chacun d'entre vous. Il faut savoir, chers amis, que je ne peux pas lire vos questions parce que je me concentre sur la caméra pour vous parler dans les yeux. Comme je les lis, je les euh... lis, t'inquiète pas. D'accord, merci. Donc, euh, moi, ma motivation première, euh, au départ, pardon de, de, de parler de mon, de mon petit nombril, mais ma motivation première était d'abord d'être le premier. En challenge, j'ai gagné beaucoup de coupes, des voyages. Qu'est-ce qui me motivait C'était le, le goût du sang, comment dire Le goût de la gagne, effectivement. Moi, je voulais être le premier. Je ne voulais pas euh, laisser les autres <rire> prendre ma place. Et euh, bon, c'est vrai que j'ai fini premier vendeur de France, mais parce que euh, c'était ma motivation première, ce n'était même pas l'argent. L'argent n'était que la conséquence de intrinsèquement euh, mon levier principal sur ma, ma propre psychologie, mon propre prisme personnel. Donc, pour moi, c'était être le premier, c'était la, la gagne, le challenge, la coupe. Mais euh, parce que j'aimais ça, en fait, ce que j'aimais euh, à l'époque, euh, quand j'étais vendeur, je le suis toujours pour, pour moi, mais c'était la conquête de l'Ouest. Voilà. Tu me confiais un terrain vierge, j'adorais ça. J'adorais. Alors que les commerciaux, ils n'aiment pas trop taper dans le dur. Moi, c'était tout ce que j'aimais. T'es tapé dans le dur <rire> et, euh, et, et vaincre les obstacles. C'était ma motivation. C'était pour répondre en partie à David, parce que, euh, David, tu as dit tout à l'heure, et je trouve ça très intéressant, le nomadisme, les déplacements, la voiture, eh bien, il n'y a aucun métier aujourd'hui qui est vraiment facile. Euh, C'est vrai qu'on est dans la génération euh, des, euh, des princes de Bel Air, des princes euh, l'Echti contre les, les, les Américains, etc., où ils sont dans les palaces et ils font ça, ils lèvent le doigt, ils trouvent déjà difficile de lever le doigt, et pour gagner leur vie, ils s'engueulent, pour gagner un cachet à 500 balles d'émission. Bon, c'est tout facile, mais rien n'est facile. Aucun métier n'est facile. Et le métier de vendeur nécessitera moins à l'avenir, bien entendu, des déplacements professionnels, pas seulement à cause de la, de, de la pandémie, mais à cause, à cause de l'écologie euh, et l'environnement, dans lequel il faut vraiment s'inquiéter. Et il y a aussi... Alors ça, c'est le discours de principe, mais qui est euh, le vrai discours. Et aussi le discours qui est plutôt euh, que les entreprises ont dorénavant faire des économies d'échelle euh, en permettant à leurs commerciaux d'avoir un, une action plus digitale. Ça ne veut pas dire que les commerciaux n'iront pas voir leurs clients, mais iront moins voir leurs clients qu'avant et auront plus, je dirais, une approche euh, visio comme nous l'avons là, entre autres, mais avec d'autres euh, outils numériques et il euh, se... Moi, ce dont j'ai peur pour l'avenir, pour les jeunes à l'avenir, c'est qu'on euh, se parle entre avatars. Quoi. Vous voyez, ah. c'est euh, j'ai mon avatar commercial qui va parler à l'avatar client. Et ça, là, je pense que pour moi, là, on va atteindre des, des points de déshumanisation de la relation commerciale que j'espère ne pas avoir de mon vivant. Et c'est une bonne nouvelle, j'espère vivre vieux quand même. Non, <rire> Alors, tu, tu parles justement euh, du vendeur, des, des jeunes vendeurs, ceux qui vont nous suivre, ceux qui vont nous succéder. Euh, selon toi, à quoi va ressembler le vendeur de demain Et je rajoute à cette question, je, je rebondis sur ce que tu as dit. Euh, tu dis que le, que, que le vendeur de demain ira moins voir le client moi, personnellement, j'espère que non, parce que quelque part, aussi, aussi. Que la technologie actuelle permet justement aux vendeurs euh, d'être plus performants, d'être plus ciblés. Aujourd'hui, un vendeur euh, peut se souvenir euh, facilement de la date d'anniversaire euh, d'un client, de ses enfants, euh, de ses hobbies. Euh, tu parles de déshumanisation. Moi, je pense qu'effectivement, les machines euh, nous retirent du travail, mais nous en facilitent aussi beaucoup. Est-ce que, euh, justement... Le vendeur de demain, ce n'est pas le vendeur qui va avoir une relation encore plus proche avec son client, puisque le client, lui, il saura ce qu'il a besoin. Euh, Est-ce que ça ne deviendra pas plus un technicien qu'un vendeur euh, Quelqu'un qui va lui faire des tutos pour lui expliquer l'objet, le, le, le, le, le, le... quoique les tutos sont pas partout. Mais donc, la question, c'est à quoi va ressembler le vendeur de demain, selon toi Si, alors, le cheminement d'une vente, proprement dit… Euh... Pour capter d'abord le, le prospect, pour capter euh, bonsoir Claire, pour capter euh, le, son marché, euh, il a considérablement changé ces dix dernières années et surtout ces trois dernières années, ces deux dernières années avec la pandémie, où aujourd'hui on utilise beaucoup le digital, ça je l'ai déjà dit. Euh, le fait d'avoir une relation visio vente ou d'une relation euh, relation client d'abord, ça dépend un du contexte du, mar euh, du marché. Tu ne peux pas demander à un maçon de télétravailler de chez lui avec sa bétonnière, c'est tout juste impossible. C'est compliqué. En revanche, <rire> <rire> ouais, oui, ouais. euh, tout dépend du quoique, contexte. Quoique, il existe aujourd'hui des imprimantes à ciment. <rire> voilà. <rire> ben, oui, mais dans, dans, dans quel monde on va vivre finalement C'est un, un peu inquiétant. Et puis, il y a, y a deux clans il y a les clans des optimistes, dont tu fais partie de façon irrésolue, <rire> et c'est tant mieux d'ailleurs, euh, parce que l'optimisme se mesure à sa démesure finalement. Mais il y a le clan des pessimistes, c'est-à-dire les vieux briscards qui disent, pas nécessairement les vieux, enfin, bon, les gens comme moi, moi je vais, te, je vais te prendre avec toi, je suis assez réticent à l'évolution à de, de la technologie, pourquoi Et pourtant, je suis en plein dedans, je suis en plein dedans, j'ai fait un poste encore pas plus tard que ce matin euh, là-dessus, et avant-hier encore là-dessus, euh, parce que ben, je suis en veille, et c'est mon métier de, en tant que professionnel d'être en veille, et de m'adapter aux us et coutumes et aux nouvelles méthodologies pour pouvoir booster, former, encourager les commerciaux et puis leur donner de la, de la méthodologie, les nouvelles approches pour aller à l'essentiel et en même temps garder cette relation de confiance. Donc, euh, le, le, le digital n'est pas forcément synonyme de… Ouais, on ne va plus avoir cette relation de proximité, mais elle sera différente. Différent, elle sera oui, différente, oui, je suis d'accord. Au même et titre qu'aujourd'hui, les jeunes communiquent différemment que nous nous communiquions, je veux dire, ils communiquent quand même. Oui, <rire> oui, oui, non, mais d'accord, ils communiquent quand même. Euh, maintenant, il y, y a quand même des inconnus, hein, parce que, euh, comment te dire, euh, donc les relations seront peut-être plus vite interchangeables. Euh, parce que en fait, euh, bah, euh, je peux prendre ma zapette, hein, et puis je peux euh, bah, dire, bon, bah, ça y est, le temps qui vous a imparti, pouf, hop, je change d'interlocuteur très rapidement. Donc, euh, c'est un, un super levier, je trouve, le digital, notamment dans la visio-vente. Pourquoi Parce que les gens t'accordent peut-être plus facilement encore aujourd'hui de rendez-vous qu'avant, sauf que les rendez-vous sont quand même assez raccourcis et que tu dois apporter de, un, un, de la matière et de l'apport immédiatement pour répondre. Tu ne peux plus comme avant dire, « Attendez, je ne dispose pas de cette information. » En revanche, je vais questionner ma direction technique, ma direction informatique, ma direction prod euh, et vous apporter des éléments euh, de nature à, euh, voilà, à, à vous répondre, machin, bon, bref, le blabla quoi. Là, non, là, tu devras donner pratiquement tout de suite les éléments. Et effectivement, euh, on en parlait avec, euh, avec un collègue il y a quelques, il y a quelques temps de ça, euh, qui lui est aussi spécialiste de la vente à travers un écran, il disait, ben, Rien ne t'empêche de demander à ton collègue de lui dire, écoute, voilà, j'ai un rendez-vous avec un gros client ou un client tout court. Hein, et il aura besoin sûrement de tes, tes lumières et tes compétences parce que dans son ce dossier, c'est un point qui est pour lui très, très important. Pourras-tu m'accorder du temps Oui, c'est à quelle heure Attends, Ok, non, j'ai une réunion, etc. Bah, si tu as une réunion, est-ce que tu peux enregistrer une petite vidéo pour dire les principales caractéristiques afin qu'ensuite, moi, j'argumente sur les bénéfices Ok, donc il faudra tout de suite donner ces informations de façon très rapide. Et puis, il y aura aussi, je dirais, des codes, euh, des dress codes. Alors, c'est assez marrant parce que j'ai vu dans LinkedIn qu'il y a une société américaine qui a envoyé des vœux avec une photo où, effectivement, euh, ils sont oui. euh, en calate, etc. Et puis, en dessous, ils sont en short, etc. Moi, perso, j'ai trouvé ça génial. Ouais, j'ai trouvé ça génial. Et en même temps, temps euh, j'avais une certaine nostalgie de l'ancien monde. <rire> okay. Oui, bah, oui. Bah, donc, donc pour euh... ceux qui n'ont pas vu la photo, la photo est extraordinaire. Elle, elle, a, elle a, en tout cas, elle a pour mérite d'avoir fait la polémique, d'avoir euh, mis un pavé dans la mare. C'est une photo de tous ses collaborateurs avec le haut en costume cravate et le bas en short pantoufle. Moi, perso, j'ai trouvé ça de bon goût, <rire> mais ça ne plaît pas à tout le monde. <rire> non mais, j'ai je, je ah, pas mes pantoufles, mais j'ai des en pantoufles. Hein. <rire> bon, alors. <rire> Ben ouais, donc en fait, c'est vrai que c'est en train de changer et que en tout, en, en, la, la méthodologie, l'approche la façon d'avoir de, de, de la posture est un peu différente, parce que c'est assez courant maintenant, mesdames et messieurs, vous êtes au courant, vous le voyez dans LinkedIn notamment, ou dans d'autres réseaux sociaux, que euh, le, les commerciaux sont de plus en plus frustrés. Pourquoi Parce qu'ils ne peuvent pas voir le langage euh, non-verbal de leurs clients. Et c'est très important d'avoir une lecture, puisqu'on appelle ça la congruence ou la non-congruence, la résonance ou la dissonance. C'est très important parce que la psychologie humaine, c'est d'abord et avant tout, euh, le, le, le premier moteur de la relation et de la confiance et c'est ça qui est vachement important et, et, et là les, les commerciaux sont frustrés j'ai même lu un jour un article euh, d'un vendeur d'un vendeur d'exception d'un vendeur impactant voilà dire euh, Zoom et Teams m'a tué m'ont tué voilà ils m'ont tué ça a complètement sapé son moral parce que lui il avait besoin d'aller voir euh, les, les clients de, de toucher de alors de sentir l'environnement pas les clients hein. <rire> fait fait coup, la, fait la réflexion c'est une remarque que moi j'ai eue dans les années 90, euh, alors j'habitais à l'époque en Hollande, aux Pays-Bas, et dans les années 90, Internet était en plein essor, et moi j'avais des clients qui me disaient « on va mourir à cause d'Internet ». Et ceux qui étaient euh, capables de s'adapter dans cette évolution, dans ce modernisme, ont survécu, les autres sont morts. Euh, Est-ce qu'on n'est pas parfois trop résistant au changement en, en général, on aime bien le confort de cette zone de confort justement, mais le monde évolue. Euh, alors, est-ce qu'on va euh, pouvoir s'intégrer dans ce monde qui évolue ou pas Moi, je dis toujours, si tu penses que euh, tout va trop vite, c'est probablement parce que toi-même, tu t'es arrêté, tu regardes le TGV passer alors que tu pourrais être dedans. Euh, moi, j'ai voilà. aussi David qui nous dit, euh, « Je pense que l'avenir tend vers une gestion grand compte client que vers des commerciaux en voiture. » Perso, moi, j'espère et je pense qu'on aura toujours besoin de liens sociaux. On est des êtres sociaux. On ne peut pas tout remplacer par la machine. Et à un moment donné, on l'a tous expérimenté, euh, à un moment donné, euh, faire face à une machine, ça nous gonfle. On veut avoir quelqu'un qui nous parle, quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui nous comprenne. Et je pense que le commercial de demain, c'est ce qui va lui rester. En tout cas, en tout cas je l'espère. Et David continue. Euh, L'intelligence artificielle va prendre de la place, je pense, pour aider à profiler les prospects, les négos dureront moins de temps et seront plus efficaces. Oui, ça je le pense, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, je pense que la technologie peut nous aider à être plus performants, plus efficients, en revanche, la, la seule chose sur laquelle nous, on peut continuer à travailler et sur laquelle on ne peut pas nous remplacer, c'est ce lien social dont tu parlais aussi, euh, euh, Christian. Paul euh, qui oui, oui. bon, nous dit, malheureusement, le métaverse arrive à grands pas et les relations commerciales clients vont devenir virtuelles, c'est indéniable. Je le pense, mais je pense aussi jusqu'à une certaine limite. Et Claire nous dit, le jeu a changé sur les approches commerciales, c'est plus comme il y a dix ans. On est d'accord, mais de toute façon, le monde d'aujourd'hui ne ressemble plus au monde d'il y a dix ans. Quoi qu'il en soit, je veux dire, même, c'est tout, tout bête. Même la façon dont on regarde la télé, on ne regarde même plus la télé de la même façon. D'ailleurs, on regarde plus les plateformes de streaming que la télé aujourd'hui. Hein et on regarde même la télé en replay, même la télé, en... et c'est un gros problème pour, pour les, euh, les diffuseurs, ils doivent s'adapter, c'est une, une vraie problématique pour eux. Euh, donc, euh, pour moi, c'est une question d'adaptation, et l'optimisme fait partie de cette capacité à s'adapter. Pour moi, l'optimiste, c'est aussi quelqu'un qui fait partie du changement, qui le crée, qui voit des opportunités. Et, euh, et je te vais te laisser finalement aussi parler, hein, Christian, parce que c'est... Non, non, mais non, non, mais... Euh, une, conversation. C est, c est une, un une conversation, c'est pas une interview, c'est une conversation. Je pense que ceux qui vont s'adapter le mieux auront plus de succès dans la vie. Et personnellement, je ne supporte plus, en tout cas, j'ai du mal avec les gens qui disent que tout va trop vite, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, c'était mieux avant, euh, voilà, la nostalgie c'est bien, mais à un moment donné, il faut avancer, sinon ce sera nos enfants qui le feront. Alors, ça peut être de la nostalgie, ça peut être aussi de la, de la fainéantise, hein, de, la, de la paresse, euh, mais il faut tout le temps se former. Euh, on est en, en perpétuelle formation euh, jusqu'à ce qu'un jour, on, ait, on a décidé de, bah, de, de partir et de se retirer de, de, du monde des affaires, mais bon, effectivement, si tu veux durer, mais il faut te former, il faut être dans le train et puis euh, être en perpétuelle euh, curiosité professionnelle et acquérir des nouvelles compétences. Euh, C'est vrai que, bon, je, je partage ton avis. Bref, je, je n'ai rien à rajouter là-dessus. Euh, je dirais que le, le commercial d'aujourd'hui, déjà, de demain, ben, il est déjà là aujourd'hui. Et qu'il acquiert des, des nouvelles compétences, euh, je dirais des compétences que nous n'avions pas nous quand nous avons commencé. Parce que je, quand j'ai commencé dans les années 90, au début des années 90, c'était à l'époque la machine à écrire électrique, euh, Triomphe Adler. La Triumph... fameuse machine Olivetti, moi j'avais une Olivetti. <rire> ouais. et on, a, on avait une secrétaire pour, euh, on avait une secrétaire pour euh, à peu près une force de vente de, de, par agence de sept vendeurs à peu près à l'époque on avait une secrétaire qui prenait nos commandes, commandes qu'on avait prises sur un monde de commandes, euh, euh, folio, euh, tri, tribolet, etc. Bon, euh, voilà, c'était une autre époque. Aujourd'hui, le commercial d'aujourd'hui, notamment dans les écoles de commerce, sont très agiles avec les outils numériques et avec le monde du digital, avec les applications, euh, sont souples et très lestes, et, et euh, dont, ont l'esprit clair au niveau stratégique, sont préparés à ça. Et donc le vendeur de demain, effectivement, aura des nouvelles compétences. Je dirais que pour répondre à David, puisque euh, je vois surtout David parce que je connais David en dehors d'eux, euh, mais pour répondre aussi aux autres, n'hésitez pas à poser les questions et je te fais confiance parce que je regarde toujours à la, à la, à la caméra. Euh, Commerçant à grand compte, oui et non, parce que oui et non. Pourquoi bah, euh, Si tu as si une clientèle de CHR, café, hôtel, restaurant, et que tu visites bar-tabac, euh, bon, bah, tu n'as pas forcément le profil de grand compte. Hein tu as plutôt le profil TPE, TPI, et euh, bah, tous les, les clients ne bon, euh, sont pas nécessairement ceux qui vont le plus être dans le digital, même s'ils y vont aussi, puisque euh, bon, la Française des Jeux et les, les autres prestataires les, les, les, les éduquent à, ce, à cet univers. Mais bon, voilà, ce n'est pas du tout la même chose, il ne faut pas toujours viser les grandes entreprises, etc., tu des marchés où le digital viendra tardivement, où il vient, mais il ne s'adapte pas. C'est un peu comme un, le, le, le, le logiciel SAP, tu vois, ou, le logic, ou la fiche de paye Sage. Euh, C'est vachement connu, ça, les logiciels SAP ou Sage. Mais chaque entreprise a ses particularités, c'est son contexte, euh, ses références, son mode de travail. Et il faut falloir adapter le logiciel à ce contexte, à ce mode de travail et à ses contraintes. Donc, euh, il y a des marchés qui euh, évoluent très, très vite euh, dans les marchés des services, dans les marchés de la téléphonie, dans les marchés de l'informatique. Oui, ça évolue très, très vite, mais dans les marchés... Euh, plutôt manufacturier, entre guillemets, <rire> manufacturier entre guillemets, ça évolue à différents stades et à différents niveaux. Euh, en fait, euh, c'est drôle, c'est assez étrange, parce que les formations qu'on peut toujours qu'on demande le plus aujourd'hui, euh, c'est encore la prospection téléphonique. Par exemple. Oui. Ça marche toujours. mais Donc, euh, tu vois, toi, le, le, le, le, le, non seulement ça marche non. toujours, mais moi, ça me gonfle. <rire> moi, ça me gonfle, grave. <rire> d'avoir les appels téléphoniques ou de, de passer des appels téléphoniques Non, de les recevoir, tu vois, les démarchages, moi, ça me gonfle. Mais Parce je qu pense que, pour être tout à fait honnête avec toi, c'est pas tellement le démarchage qui me gêne. C'est le fait d'avoir quelqu'un au téléphone qui ne fait que lire un script et qui n'est pas à l'écoute de ce que je suis en train de lui dire. Et moi, ce qui me gonfle, c'est d'avoir quelqu'un qui fonctionne comme une machine. Et si moi, j'ai un individu au téléphone, c'est pour avoir un individu qui m'écoute. Et euh, j'ai parfois même fait des, des, des essais à raconter n'importe quoi, mais ils ne t'écoutent pas, ils ne font que lire un argumentaire qu'ils ont. Euh, ils sont écoutés, ils sont fliqués, euh, on te dit qu'il s'appelle Isabelle, mais t'entends très bien que c'est pas Isabelle. Euh, donc tu as l'impression déjà d'être pris pour un con avec ça, excuse-moi l'expression. Euh, et donc là, malheureusement, euh, oui, on, on t'appelle pour demander la prospection, mais il faut aussi qu'on apprenne l'écoute, l'écoute, on l'invente, hein, l'écoute. On va voir On un petit été... peu ce que disent nos, ce que disent nos, nos auditeurs. Alors, je lis. Euh, alors, il y a Claire qui nous dit, il faut être authentique, sincère et trouver sa plus-value. Ah oh, mais complètement. Alors, attention entre être authentique et extra-authentique. Euh, le dynamisme, l'enthousiasme commercial peut faire peur parfois aux gens. C'est-à-dire euh, Trop, trop d'enthousiasme fait peur aux gens Alors. Il y a une différence entre être authentique et enthousiaste. Tu peux être authentique, mais pas forcément quelqu'un d'extraverti. Hein. On est d'accord, mais… Euh, ouais. euh, l'authenticité la est authentique aussi dans sa timidité. <rire> oui, tout à fait, tout à fait. En fait, l'authenticité, euh, c'est cette congruence que tu as dans ce que tu dis, ce que tu prétends, et ce que tu envoies comme message. Et la perception que euh, la, ton interlocuteur euh, a de toi. Tout simplement. Ça, c'est être authentique. Euh, je parlerai d'enthousiasme après, mais être authentique, parce que moi, c'est parfois un mot, et ce n'est pas par rapport à toi, je ne sais pas comment elle s'appelle, Claire, ou… Oui, Claire, euh, oui, c'est Claire. Claire, oui. clair, surtout ne te sens pas visée, Claire, hein, c'est vrai, oui, Claire. Euh, voilà, en plus, tu as de beaux yeux, Claire. Euh, non, non, sérieux, sérieux. Euh, L'authenticité, c'est un mot qui, pour moi, aujourd'hui, est as assez galvaudé dans les réseaux sociaux, comme le mot « bienveillance ». Euh, euh, comme, le mot, comme le. ouais, c'est en fait c'est tellement, tellement utilisé que ça en devient édulcoré, c'est dilué. Euh, L'authenticité, euh, ben, d'abord, être authentique, c'est accepter, d'abord, c'est prendre conscience de soi, c'est s'accepter soi-même, et là, je vous le dis, sans filtre. C'est s'accepter soi-même, et surtout, surtout, faire un pacte avec soi-même quand on a un passé comme le mien qui est lourd. C'est accepter qu'on vous rejette. Ça fait partie des difficultés euh, de, du commercial, c'est d'être rejeté, effectivement. David vient de faire une citation qu'il a inventée pour l'émission. David nous dit « L'agilité est une force du présent et du futur, il vient de l'inventer ». Merci David, on va l'utiliser. Merci David, <rire> Merci, David. Merci, David. <rire> Euh, Christine qui nous dit souvenez-vous des publicités de Benetton qui ont fait des cartons en commentaire et en vente mais pas que, il y a aussi euh, Burger King qui fait des commentaires en social sharing c'est très intéressant Thierry Michel qui nous dit qui nous fait toujours des messages extra longs on, on disparaît presque derrière ces messages hein, Thierry. <rire> la situation fait que en ayant été qu'à contact mais, mais non positif je n'ai pas pu communiquer directement avec la sécurité sociale juste par SMS, du fait que je n'étais pas malade. Donc, pas prioritaire pour les appels téléphoniques réservés principalement aux cas positifs ou aux malades qui doivent être en arrêt. Oui. oui, mais après, euh, après, euh, Thierry, il y a aussi des contextes. Je suis pas, alors je suis pas pro CQ, je ne suis pas pro, euh, voilà. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il y a des contextes qui font qu'ils sont peut-être aussi submergés d'appels téléphoniques et eux de leur côté, ils doivent aussi apprendre à gérer ces appels téléphoniques. Hein. C'est très très compliqué à gérer cette situation. Mais je comprends. Euh, là où tu veux en venir, c'est que tu n'as pas eu euh, effectivement de, de contact personnel. Christine qui nous dit, qui nous pose la question, qui te pose la question. Quelle est la place de la communication dans la réussite commerciale? Est-elle? Entraînante, primordiale ou secondaire Christian, tu te sens de répondre à Christine Oui, mais je, je, je, je réfléchis parce qu'elle euh, n'est pas évidente cette question. Euh, ça dépend de la personnalité, ouais. mais je dirais qu'elle est entraînante. Mais si derrière la promesse n'est pas tenue, elle est vite, pardon, hein, chiante. Oui. la communication. Et euh, en fait, elle est entraînante parce que qu'il faut captiver euh, ton, ton client, tes clients, ton marché. Et euh, tu communiques au travers des réseaux sociaux, tu communiques au travers d'une stratégie de Lean Marketing, c'est-à-dire... Euh, euh, stratégie digitale, euh, tu communiques au travers d'une stratégie « und marketing », c'est-à-dire euh, bon, les, les, le, le schéma classique de prospection et de, les, les canaux de communication. Aujourd'hui, la communication, elle est omnicanale et elle n'est que omnicanale parce qu'il faut que tu existes. Euh, et si tu, si tu ne communiques pas, les gens vont t'oublier. Euh, donc, ça, c'est très important. Mais, que, moi, je rebondis sur ce que tu dis, ça, c'est valable pour n'importe qui, euh, toi qui nous écoutes et tu as, tu es toi-même entrepreneur, euh, ou tu as toi-même un business. Si tu ne communiques pas, t'es mort. Euh, voilà, la communication. D'ailleurs, elle a toujours été importante. Hein, je veux dire, euh, même au Moyen-Âge, hein, un vendeur qui, un commercial, hein, qui ne, qui ne parle pas, qui ne communique pas, ne vend rien. Hein. Il faut toujours communiquer. Il faut juste adapter au mode de communication. Ouais, ouais, ouais, et ça en fait, et, et, et puis accepter de se prendre des râteaux parce que, bon, euh, on se forme perpétuellement, hein, on en a parlé tout à l'heure, hein, si tu n'es si tu pas dans le TGV à, à te former, bah, tu fais es, es partie de ceux qui disent, ah oh, là ça va trop vite, euh, et on est en test learner tout le temps, moi je de, de, depuis, euh, bah, tu, tu, écoute, c'est toi qui as inauguré mon premier The Live 100% vente, euh, qui a été une catastrophe, où tu as eu la gentillesse et la bienveillance de te faire enregistrer pour ensuite passer dans les réseaux sociaux, parce que je ne savais pas que si la fibre n'était pas chez moi, euh, la DSL, euh, tu peux toujours courir, hein, et je ne savais pas qu'il fallait un ordinateur beaucoup plus puissant pour faire euh, un live, donc j'ai dû apprendre, et euh, c'est sur ces échecs-là que j'ai pu tester mon agilité aussi à, à rebondir. Combien de fois j'ai eu des problèmes techniques et euh, j'ai dû recommencer même avec StreamYard. Mais ça, c'était de ma faute. Ce n'était pas de la faute des gens. <rire> donc, alors, StreamYard, c'est vachement facile à utiliser en plus. Euh, et donc, du coup, ben voilà, tu, tu, tu, tu, euh, tu communiques, tu apprends à communiquer et les gens te pardonnent quand tu leur dis, franchement, ben, je me suis planté. Ils te pardonnent. Ils ne sont, ils sont pas si méchants que ça finalement. Euh. Euh, les gens, euh, ils comprennent, euh, les personnes qui, qui, qui viennent, ils comprennent. Alors, après, il y a le phénomène où les gens se lassent. Si, si, tu, te, si tu te plantes et que tu n'as pas réglé le problème dans les deux minutes, bah, ils se barrent tous. Bon, bah, c'est un ah, risque à prendre. Si tu plantes profondément bon, je... euh, si à filer, ils en auront marre, hein, ça c'est clair. Ils bah, en auront marre. <rire> ouais, bah, écoute, moi, j ai, j ai, j ai, tout ça, j'ai appris. Et la communication, c'est super important. Mais c'est primordial pour te faire connaître. Seul ouais. Ça l'air encore secondaire pour continuer à entretenir la relation. Mais ça ne fait pas tout. Dans bon, La relation client, ça ne fait pas tout. On est d'accord. Il y a René qui, euh, qui te demande, dans quel domaine on aura encore besoin d'un commercial demain bah, Je ne suis pas demain. <rire> Mais euh, à, à, peu euh, peu près, à peu près dans, dans, tout, dans, dans, dans tous les domaines. Alors, dans tous les domaines, avec bien entendu l'évolution à juste titre. Euh, Quelqu'un a parlé tout à l'heure de l'IA et des, des, des circuits de... D'achat qui sont beaucoup plus courts, même aujourd'hui déjà, qu'avant. Parce qu'avant, quand, quand, quand tu allais en clientèle, ben, euh, euh, il n'était pas rare au début des années 90 de poser des questions du genre quelle est votre actualité au niveau du chiffre d'affaires Vous voyez quelle volumétrie etc. Euh, aujourd'hui, qu'entendez-vous par machin Donc aujourd'hui, si tu poses ce genre de questions, tu passes vraiment pour un NAS en vente. quoi. Avec toutes les informations qu'il y a sur le net, avec les bases de données, etc. Et, et là, là, tu bases tu vas vraiment pour un as. Donc, en fait, il faut aller à l'essentiel. À l'essentiel. Quand je, quand je pense qu'aujourd'hui, tu peux commander ta Peugeot sur le web et euh, la couleur, etc., et que bientôt, tu vas aller chercher en livraison chez le revendeur du coin, bon, heureusement que le concessionnaire du coin, il a encore une partie vente à faire, qui est de confirmer tes choix et de, de reformuler tes choix et de voir s'il peut faire une vente supplémentaire, qu'on appelle la vente supplétive, sur des options ou des, des, des perspectives que tu n'avais pas pensé lors de, lors de ton choix. Quand on dit que les, que les consommateurs, même dans le B2B, sont mieux informés, et très informés, c'est vrai. Est-ce qu'ils sont compétents parce qu'ils sont mieux informés Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas forcément vrai, on est d'accord. Oui, euh, une, euh, une petite question pour toi, parce que je, je promets à nos auditeurs d'aller trouver de la pépite. Oui euh, que dis-tu aux gens qui ont du mal à se vendre Parce que parmi euh, tous ceux qui nous regardent, il y a des entrepreneurs, euh, très certainement, des gens qui ont leur propre business, il y a peut-être des startups, et je rencontre beaucoup de gens qui me disent « mais j'ai du mal à me vendre ». Qu'est-ce Quelle astuce tu donnes aux gens qui disent « j'ai du mal à me vendre » Eh bien, d'abord, un, euh, quand tu es entrepreneur, pose-toi la question « Pourquoi pourquoi je me suis mis entrepreneur ?» Pourquoi j'ai décidé d'être entrepreneur Et déjà là, tu as la réponse à ta question. Parce que les gens n'achètent pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais Simon Sinek disait dans le, son livre Le Cercle d'or, les gens n'achètent pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais Et c'est ce qu'on appelle le, le fameux why, le w h -Y. Ouais. Donc, et, euh, Pourquoi tu es entrepreneur aujourd'hui Déjà d'une. Ensuite, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à ce niveau de compétence et de connaissances alors, bon, je vais répondre, hein, parce que c'est toujours pareil, les consultants ne font que poser des questions. Ils utilisent beaucoup la maïotique pour accoucher les esprits, mais c'est un, un défaut professionnel. Euh, donc forcément, si aujourd'hui tu arrives à ce stade-là, tu as pris la décision, c'est que tu en avais marre de, du, du statut où tu étais, tu avais envie de changer de vie, tu avais, avais la fibre entrepreneuriale et tu avais envie de te lancer, ou alors... Tu as une quarantaine d'années, et euh, ben, en tant que quadrat, l'entreprise a fait un plan social et tu as retrouvé le bec dans l'eau. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui là où tu es Quelles sont tes victoires Alors ça, c'est le discours. C'est le blabla euh, des, des, des séminaires de, de, de, de motivation. Mais moi, je vais dire un truc. As-tu le sentiment de ta propre légitimité Mais Ça se travaille. Je dire, je, ça se travaille. Je je vais vous citer un extrait de film, c'était dans notre univers impitoyable avec Thierry Lhermitte et Alice Tagliani. Et à un moment donné, Alice Agliani parvient au statut d'associée parce qu'un des associés est mort d'une crise cardiaque et il s'est trouvé qu'elle et son compagnon qui s'appelait Bandini étaient en course et c'est elle qui a été choisie. Et à sa première soirée en tant que patronne, et non plus avocate, mais patronne donc d'un cabinet spécialisé en fusion-acquisition des entreprises, donc euh, pognon, de gros, une de grosse boîte elle s'est plantée lamentablement parce que toute la soirée elle a entendu parler de Bandini, Bandini, l'homme, l'homme, l'homme etc. donc elle s'est complètement plantée qu'est-ce que lui a dit Thierry Lhermitte euh, dans, dans, dans ce film en rentrant il a dit écoutez euh, euh, lisez les que sais-je, mettez-vous au violon, mettez-vous au, mettez au golf etc. mais agrippez-moi ce sentiment de légitimité car le meilleur avocat de la terre euh, même si c'est le meilleur avocat de la Terre, n'est rien, il a dit un gros mot, il a dit, il est une merde, s'il n'a pas ce sentiment de légitimité. Et là, elle a compris la leçon. Ce qui fait que deux semaines après, quand elle a rencontré le client, elle avait une posture complètement différente. Mentalement, elle était dans la peau d'une patronne, elle avait l'étoffe de la patronne, et elle est rentrée à euh, ses directives, tout en, en respectant son client, mais elle était directive, et son client a filé comme un agneau alors qu'elle s'était plantée, lamentablement, avant. Donc, prenez conscience de votre légitimité. Qu'est-ce qui vous a amené ici, aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que moi, Christian kotman je vous ferai confiance Et là, on n'est pas en train de parler de technique de vente. Hein non. Bah, non, mais ça en devient une dans la mesure où… Euh, en fait, je constate que dans la vente, y a, on a affaire à beaucoup de bon sens. La première chose, effectivement, c'est de se reconnecter à son why. Et Je vais presque résumer ce que tu dis, mais je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. C'est quand tu perds la motivation ou quand tu ne sais pas où aller, c'est connecte toi à la raison pour laquelle tu fais les choses. Il euh, y a Helmut qui nous dit sur LinkedIn, « Personne n'aime la prospection et le vendeur doit bien trouver des clients. » Alors, je ne dirais pas personne parce que moi, j'aimais bien la prospection. Moi Pourquoi aussi. C'était un, un jeu. Et et alors, ce qui est vrai… C'est que je faisais partie de ces rares commerciaux dont la boîte a aimé ça. Mais moi, c'était un jeu. Je trouvais ça génial en fin de journée de dire que je m'étais fait 3, 4, 10 clients en une journée euh, avec euh, je ne sais pas combien d'appels téléphoniques. Mais moi, je trouvais ça génial. Je ne pense pas que personne n'aime la prospection. Euh, mais c'est vrai que c'est peut-être la partie la plus compliquée. François Michelon sur Facebook nous dit « Sentiment légitimité versus syndrome de l'imposteur ». Oui, ça aussi, hein, c'est très important. Merci euh, François pour... Euh, pour cet apport, hein, on, on, c'est intrinsèquement lié. Hein, ça donne de l'imposteur, euh, voilà, est-ce que je suis à ma place Est-ce que je fais bien Est-ce que je fais le bon produit Est-ce que je suis au bon moment Est-ce que je suis la bonne personne enfin, Voilà, tout ça, c'est très compliqué. Euh, David, tu nous dis, le fameux bon sens est la clé de tout. Et c'est ça, le truc, c'est que, euh, David, c'est que je constate que, je constate même dans mes conférences, dans mes conférences, c'est que du bon sens, en fait. J'invente rien, <rire> j'invente rien, mais le fait de le dire, de dire des choses qui coulent de bon sens, ça fait du bien. On est parfois tellement à la recherche, et surtout en France, hein, le pays des philosophes, on recherche toujours des solutions compliquées, complexes. Si la solution est trop simple, c'est qu'il y, qu y, qu y a un loup. Mais c'est parfois justement ça, la simplicité. La solution est tout simplement là. Euh, Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire à, à tous ces gens qui ont du mal avec ce, ce syndrome de l'imposteur Qu'est-ce que toi, tu suggères euh, Il ne vous, vous quittera jamais définitivement. Ah merde, Donc, ça c'est de mauvaises nouvelles Alors, nouvelle. euh, alors comment, ah. comment, comment, comment te dire euh, Comment te dire Il y, y a deux choses. Le syndrome de l'imposteur, euh, il vient déjà de son propre passif personnel, plus ou moins accentué euh, par différentes souffrances ou rejets et échecs que l'on a bien ou moins bien vécu. Et euh, aussi par l'acquisition de compétences et surtout, surtout, la comparaison avec les autres. Si, premièrement, tu arrêtes de te comparer avec les autres, eh bien, tu trouveras... Alors, bon, ça fait un peu... Euh... <rire> Prêcheur, mais tu trouveras ta voix, mon enfant. Mais bon... Euh... <rire> amen, mon frère. <rire> amen, amen. Praise the Lord. <rire> Surtout que derrière, il y a le drapeau américain, and God we trust. Donc, OK. Non, pour revenir aux choses sérieuses, arrête de te comparer aux autres 1, arrête de te comparer aux autres 2, arrête de te comparer aux autres 3, arrête de te comparer aux autres voilà, c'est clair une fois que as, tu arrêteras de te comparer aux autres tu vas prendre conscience de ta légitimité et tu vas prendre confiance en toi et tu vas vraiment affirmer que ce que tu fais c'est très bien pour les personnes que tu vas rencontrer et ça, je peux te le dire parce que moi encore aujourd'hui je vais te dire franchement, le, le, le syndrome de l'imposteur ne m'a pas quitté. Pour avoir eu des conversations avec certaines personnes qui interagissent là dans le flux de, des fois, je doute. Je doute. J'ai des doutes. Alors, je, pense ouais. que, je pense que le doute, c'est toujours important d'avoir le doute. Il n'y a rien de pire que d'être sûr de tout. Euh, mmh. et si tu me permets, je vais, je vais euh, nuancer ce que tu dis, en tout cas comme moi je le comprends. D'accord. Euh, tu dis… Euh, tu dis, arrête de te comparer aux autres et je suis personnellement que partiellement d'accord avec toi. Je veux dire pourquoi partiellement. C'est qu'à un moment donné, on a tous des modèles, on a tous des héros. Ces modèles, ces héros, c'est quand même un moyen de te comparer et de se dire, j'aimerais devenir comme un tel. Je pense que le danger de la comparaison, c'est quand elle est lié au manque de confiance en soi et quand on utilise cette comparaison pour se rabaisser soi-même. Moi, je vois ça en deux volets. Pour moi, il est bon et même très bon de se comparer aux autres si c'est pour t'inspirer, te motiver, te tirer vers le haut. Euh, tous les sportifs de haut niveau vont toujours te dire quel est leur modèle. Euh, je veux dire, quand tu joues au basket, tout le monde veut devenir comme Michael Jordan. Euh, ce n'est pas pour se rabaisser, c'est pour, pour se dire j'ai envie d'atteindre un certain niveau. Or, d'autres personnes, et, et ça c'est l'autre versant, se comparent en se disant « Ah oui, mais là, je ne vais jamais y arriver, c'est mauvais. » Tu vois ce que je veux dire je, je rajoute un petit quelque chose. Pour moi, il est bon de se comparer aux autres si c'est pour te tirer vers le haut, te motiver, t'inspirer, t'apprendre. Et si c'est pour te tirer vers le bas, te faire sentir encore pire qu'avant, là en revanche, c'est négatif. Qu'est-ce que tu en penses Oui, alors en fait, c'est plutôt la, la forme qui est différente sur le, le, le la, la forme et le fond est la même. Euh, J'aurais pu ajouter, il ne faut pas se comparer aux autres, mais il faut avoir des modèles. Euh, L'être humain a besoin de modèles. On a oui. besoin de modèles euh, parce que, euh, effectivement, comme le dit très bien François Michalon, euh, pour t'inspirer, pour t'élever, il est passionné, passionne et inspire, effectivement. Euh, moi, les, les modèles, j'ai des modèles. J'ai des modèles, euh, notamment, j'ai presque envie de dire, malheureusement, ah. malheureusement, ils sont plus américains que... Il y a des Français, mais ils sont plus Américains. Pourquoi Parce que euh, tout est possible, il n'y a pas de limite. Ça, c'est mes modèles. Allez, j'ai envie de dire qu'en France, si on adoptait l'état d'esprit de se dire tous ensemble qu'en France, tout est possible aussi. C'est que... l'intelligence collective, là. Oui, mais c'est pas pour rien qu'en France, on est quand même un pays où il y a énormément d'entrepreneurs. C'est l'un des pays européens où il y a le plus de start-up en France. Je pense que… Le, alors, entre la volonté de vouloir avoir son business et réussir, c'est une autre histoire, là mmh. n'est pas la question, mais euh, malgré tous les freins qu'on peut rencontrer en France, tout ce, qui, tout ce qui est en termes de charges sociales, impôts, etc., euh, tout, tout ce qui est lourd, je ne, je ne vais pas dire la, le contraire, mais euh, on a en France, je pense que si on a en France des gens qui pensent que tout est possible aussi en France, ça l'est aussi pour eux. Regarde par exemple, j'aime bien regarder une émission qu'il y a sur M6 qui est en ce moment à l'antenne et je oui, pense oui, même ce soir. On aussi, fait... ah, oui, qui veut être mon associé. Oui, eh bien, Moi, je trouve que cette émission est absolument inspirante parce qu'elle nous fait découvrir des chefs d'entreprise français qui sont souvent euh, plus dans, dans l'ombre que l'inverse. Et là, je me dis, mais bon sens, ça me donne de l'espoir. Et ce y a la particularité, la particularité qu'il y a avec les Américains, c'est que les Américains communiquent beaucoup plus, font plus de storytelling sur leur parcours que les Français. En France, il n'y a plus cette, cette pudeur qui fait qu'on ne va pas dire ce non, que j'ai vécu. ça fait partie de la culture américaine. Et, euh, voilà. et j'ai envie de de voir, de voir de cette émission, si vous ne connaissez pas cette émission euh, « Qui veut devenir mon associé oui. ?», allez regarder ça, moi je trouve ça Avec enfin, le, mieux, Christian. Le fondateur de Mythique aussi, qui en fait, fait partie, et d'autres entrepreneurs qui ont aussi un profil LinkedIn, qui sont des gens remarquables. De, de différentes générations d'ailleurs notre génération, des, des, des plus jeunes donc ça je trouve ça génial effectivement euh, il faut avoir des modèles et sur ces modèles là euh, ben, construire son business model à soi et euh, surtout être alimenté par son propre why pourquoi est-ce que je me lève le matin et c'est ça en fait parce que quand on motive les commerciaux, notamment quand on se motive pour des régions extrinsèques, c'est-à-dire gagner des coupes, gagner de l'argent, gagner une prime, etc., ben la motivation elle est sur le moment, mais elle ne dure pas. En réalité, je me rappelle toujours très très bien d'une conversation que j'ai eue avec un, un vieux briscard de la vente chez Compass et les annuaires d'entreprise. D'ailleurs, je fus premier vendeur sur 70 commerciaux chez, chez Compass, donc il fallait vraiment avoir la niaque. Et il disait, euh, ouais, on va gagner plus de fric ce, ce, ce mois-ci, c'est génial, on va avoir la prime. Ah, je dis, ah ouais, mais moi, ce que je vois, c'est que notre équipe est la première. Mais on s'en fout d'être premier. C'est ce que tu gagnes dans, dans ton porte-monnaie qui est plus important. Donc, on n'avait pas les mêmes, les mêmes motivations. Moi, j'étais motivé par euh, l'orgueil ou j'étais motivé par des, des, des, des, des un besoin de reconnaissance alors que lui, il était motivé par s'enrichir. Euh, par Moi, je sais une chose, c'est que ces motivations m'ont aidé à gagner de l'argent mais que ce n'était pas l'argent mon moteur. Voilà. Donc, euh, bon, euh, j'aimerais pas m'éparpiller, j'aimerais qu'on se recentre. Je vais te laisser la parole. Oui. <rire> alors, il y a Christine qui te demande, d'après toi, quelle est la définition du mot « vendre ». Alors je te, oui je donnais la David, David répond derrière, vendre c'est faire acheter Qu'est-ce que tu en penses Oui alors, alors en fait c'est une définition qu'on voit beaucoup aujourd'hui Depuis à peu près une dizaine d'années C'est ah. euh, non pas vendre mais faire acheter le client C'est-à-dire on n'est plus dans une, dans une attitude de vendeur push Mais on est dans le pool, c'est-à-dire on attire le client vers soi Oui c'est exact et c'est plutôt recommandé En revanche la vente, la définition de la vente, celle que je donne euh, que je donne tout le temps quand on me pose des questions au vendre, c'est aider un client à prendre une décision qui lui est favorable et qui pérennise les deux parties, c'est-à-dire fournisseur client dans une relation de confiance et profitable, point mais c'est aider le client à prendre une décision qui lui est favorable ouais, euh, aujourd'hui on a eu un débat sur la manipulation dans, dans la vente mmh. euh, où je prenais un peu je marchais sur des œufs et je prenais des pincettes pour qu'à un moment donné, un de mes interlocuteurs dise « bon, on ne va pas se mentir, tous les vendeurs sont des manipulateurs, sauf qu'il y en a qui en ont rien à foutre du client et d'autres qui le considèrent et qui l'aident. » Bon, eh bien, moi, je suis plutôt de ceux-là qui aident les clients à prendre une décision qui lui est favorable. Voilà, en tenant compte de son contexte, de sa psychologie, en rentrant dans son univers, c'est mon métier, je vois mon client, je le comprends, je, je l'écoute, j'observe, j'analyse en fonction de mes, mon interprétation. J'envoie je, des sondes, je vois si je suis sur le bon chemin ou pas. C'est mon métier, c'est la psychologie avant tout. J'ai une question piège pour toi. <rire> ouais, ouais, ouais, j'espère j'espère tirer As-tu une idée de l'étymologie du mot « vendre » Alors, connais la... Alors je connais l'histoire d'Hermès, euh, euh, le, le, le, euh, le, le dieu messager, et euh, ensuite, le dieu des marchands et le dieu des voleurs. Mais <rire> l'étymologie du mot « vendre », je crains que effectivement, ça m'échappe. Alors, je vais être honnête, hein, je viens je viens d'aller sur Wikipédia. Ça vient du latin « vendere ». Tu as vu Tu es plus intelligent maintenant. <rire> alors, « vendere ».« Vendere alors, », ça veut dire veut « dire vendre ». Attention, « trafiquer bon, ». Tu vois déjà dans l'étymologie, ça veut dire « trafiquer ». Faire valoir, vanter, louer, recommander. Et bien entendu, comme beaucoup de mots latins, tout dépend du contexte dans lequel ils se trouvent, mais ça peut vouloir dire tous ces mots-là faire valoir, vanter, louer, recommander et même trafiquer. Voilà, je pense qu'on est devenu un peu plus intelligent ce soir. Euh, je, voulais, je voulais revenir là-dessus sur l'enthousiasme, parce que tout à l'heure, je dis que l'enthousiasme pouvait faire fuir les gens. Je l'ai constaté euh, quand j'avais trop d'enthousiasme. En, en, enthousiasme vient du mot grec anteus, c'est-à-dire être en Dieu. Donc la joie, euh, la joie du Seigneur est ma force, hein, voilà. <rire> Mais euh, euh, l'enthousiasme peut faire peur aux gens parce que euh, n'ont pas toujours l'habitude de voir des gens heureux. Donc euh, je, moi, je, je considère l'enthousiasme aujourd'hui plutôt par l'attention et l'intention que je donne vers euh, mes interlocuteurs et vers mon prochain sans, sans tomber dans l'amour niais l'amour angélique etc., l'amour puéril. Euh, j'entends parfois parler de l'amour du client j'aimerais interpréter les choses différemment en disant que quand vraiment tu es passionné par ce que tu fais tu es passionné par la réussite de l'entreprise et par la réussite de ton client parce que c'est lui qui va te faire réussir et donc, quand tu es centré client, quand tu as ce naturel, cette, cette joie de le rencontrer, eh bien, c'est de l'enthousiasme. Tu n'as pas besoin d'en faire des caisses pour que ton client soit captivé. C'est de l'enthousiasme. Être soi, euh, je crois que c'est clair qu'il disait être authentique, c'est d'abord être soi et être convaincu que son produit est la solution, son service est la solution et que de toutes les manières, quoi qu'il en soit, tu vas optimiser euh, les profits de ton client. Donc, quand tu viens avec cette état d'esprit, tu n'es pas obligé d'en faire des caisses, tu sais, euh, euh, avec le drapeau américain comme moi derrière, et puis de, de, de, de santé, euh, God Save the Queen, tu vois, etc. <rire> c'est international, euh, mon ami, c'est international. Voilà, donc en fait, tu es là, et euh, vraiment, tu... comment te dire, est-ce que, est que vous voyez, est-ce que vous percevez, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, mesdames et messieurs bon. <rire> si si bien sûr bien entendu qu'on qu a compris on a tous compris ce que tu voulais dire et je te remercie alors ouais. mon cher Christian on, on va on va arriver au terme de notre de notre conversation tu savez, moi je suis en forme maintenant tu m'as réveillé. oui je sais mais je t'avais promis de pas te tenir trop longtemps puisque tu m'as dit ne me tiens pas trop longtemps demain je dois me Le lever tôt une matin mais avant de conclure Christian euh, pourquoi on ferait appel à toi Maintenant, c'est l'opportunité pour toi de te vendre. Euh, pourquoi on ferait appel à Christian Kotman Et d'ailleurs, regarde, je vais même plus loin, je l'ai fait à plusieurs reprises. Je mets même le, ton site internet ici en bas pour ceux oh, qui veulent. Ah, super, merci. Euh, Christian, dans quelle situation faut-il t'appeler ben Dans les situations où tu as du mal à vendre, tu vas arrêter l'hémorragie que tu, tu ne passes pas, je dirais, le, les obstacles inhérents à toucher l'entreprise, à, à, à, à tout ce que les commerciaux rencontrent aujourd'hui. En fait, la vente, c'est un peu comme un muscle, un muscle que tu n'as pas travaillé. Et on va te demander d'aller dans une salle de musculation et de commencer à travailler les biceps, les triceps, les épaules, développer, coucher. Au début, ça fait un peu mal parce que finalement, tu prends conscience qu'il y a certaines compétences que tu avais oubliées, ou que tu n'avais pas acquise. Et ensuite, eh bien, euh, ça devient de plus en plus facile. Et euh, quand tu prends le goût de l'effort, eh bien, tu deviens, euh, c'est ta seconde nature. La vente, c'est comme un muscle. Au début, ça fait mal, mais quand tu le travailles, quand tu te formes, eh bien, tu deviens plus fort, plus compétent, plus alerte, plus clair d'esprit. Voilà pourquoi il faut faire, faire appel à moi. Parce que tu sais, un champion du monde, un champion en sport, c'est celui qui s'entraîne 50% de son temps. C'est Florent qui passait à peu près 6 à 7 heures par jour dans la flotte à améliorer sa flottabilité plus une heure et demie de muscule. Et on sait les médailles qu'il a gagnées. Et oui, aujourd'hui, les bien. entreprises forment leurs commerciaux tous les 2, 3, 4, 5 ans, voire 10 ans. C'est malheureux. Et après, ils vont se plaindre parce que euh, les concurrents leur taillent des croupières. L'avance, c'est d'abord de l'humain au service de l'humain, avec le profit que ça peut, euh, que ça peut ensuite avoir euh, comme conséquence. Voilà pourquoi il faut faire appel à moi. Tu as du, du mal à, à te vendre, tu n'as pas confiance en toi, je vais te décomplexer et je vais révéler ton talent commercial, parce que nous sommes tous des vendeurs. Et ça, j'en suis aussi convaincu, que nous sommes tous des vendeurs, encore faut-il savoir, le, euh, euh, aller les chercher, mais on l'a tous en nous. Et j'ai Christine qui nous dit, donc vendre, et ça c'est sa conclusion je pense, vendre, est-ce amener une solution à ton client dont il n'imaginait pas qu'il avait besoin Alors, absolument pas, Christine. Et ça, euh, alors, oui enfin oui et non. Euh, moi, je ne pars pas du principe que euh, je ne réponds pas à un besoin, je réponds d'abord à, un, à une douleur. Il euh, y, y, y a les besoins perçus et les besoins non perçus. C'est à nous d'aller chercher ceux, ceux qui sont vraiment des leviers chez, pour le client. Qu'est-ce qu'il qu qu attend intrinsèquement Qu'est-ce qu'il va faire que Aujourd'hui, il va vouloir signer avec toi plus qu'avec un autre. C'est d'abord une douleur, no pain, no gain, disent les anglo-saxons. Mais c'est vrai. C'est d'abord chercher la douleur, plus que le besoin. Mais chercher la douleur plus que le besoin. Et, et, et l'envie là-dedans, parce que toi, tu me dis euh, il faut aller chercher la douleur. Mais Moi, je suis en train de réfléchir, je ne vais pas spécialement tout le temps acheter quelque chose qui, qui répond à une de mes douleurs. Euh, parfois, ouais, ça, quand, quand je m'achète un nouvel écran ou quand je m'achète une nouvelle caméra, ce n'est pas une douleur, c'est un besoin, c'est une envie, euh, c'est juste bien. parfois un besoin professionnel. Mais est-ce que c'est toujours une douleur Alors Non, Alors en fait, euh, quand, quand je dis la, la douleur, c'est-à-dire que ta solution devient incontournable. C'est ce qui va faire que le client va dire, mais voilà, les autres n'ont fait que répondre à un cahier des charges, mais lui, il a compris ce que j'attendais. D'accord, ok. Je, je me souviens que, euh, j'avais été assez méprisant et je m'en excuse, mais on m'avait appelé à, à une, une formation pour former des des, des, des, des des vendeuses en boulangerie. Je voulais vraiment tout faire sauf ça. Vraiment tout faire sauf ça. Pourquoi Parce que, bon, parce que moi je suis issu du B2B et que euh, moi ce qui m'intéresse c'est l'univers du B2B. D'accord. Avant tout. Maintenant j'ai pris goût au retail, hein, mais, mais à l'époque je ne voulais pas le faire. Mais je l'ai fait quand même. Et la première chose que je me suis aperçue, c'est le sang éternel, avec ceci, avec ceci, et avec ceci. Et puis le soir, ben, il y avait plein de gâteaux, etc., qui restaient euh, dans le réfrigérateur, etc., et euh, qui étaient foutus à la benne. Alors, je, je, leur, ai, je leur ai dit, écoutez, vous allez transformer, euh, vous allez faire, vous allez juste mettre dans votre discours une simple question. Bonsoir, madame, monsieur, vous souhaitez une baguette, s'il vous plaît Oui, avec ceci, qu'est-ce qui vous ferait plaisir Juste une question. Ça change tout. Envie ça, ça... Plaisir. Ouais, et bien. là… Ah, oui, oui, ça change tout. C'est comme disait un petit peu euh, David, euh, on déteste qu'on nous vende quelque chose, mais on adore tous acheter. <rire> C'est le même principe. Et là, je me rappelle très bien qu'elle a posé les questions à, à un grand-père avec ses deux petits-enfants et restait des pains au chocolat, il et restait, etc. Et ouf, il en a pris pour euh, à peu près pas loin de 6, 7, 8, 9 euros, un truc comme ça, alors qu'il était parti pour acheter une baguette. Ça. Donc euh, effectivement ça a transformé leur vente, et puis bon il y a, a d'autres techniques, effectivement on est plus dans le désir et dans l'envie aujourd'hui, et d'ailleurs euh, moi, moi le premier quand je vais faire euh, mes achats, mes emplettes, euh, c'est d'abord une, émo une émotion, hein, une envie qui me dicte euh, euh, dans, dans mes achats, donc effectivement c'est une envie et un plaisir, on est d'accord. Merci Christian, merci beaucoup pour, pour cet entretien. Je savais qu'on allait passer un bon moment. Merci à vous tous les amis. Restez encore, on n'a pas encore fini l'émission parce que Anne est là dans quelques secondes. Anne, est-ce que tu es prête Oui. <rire> Alors justement, je vais lui laisser le temps de venir s'installer à côté de moi, lancer le jingle pour qu'Anne nous fasse euh, sa, petite, euh, sa petite synthèse, euh, sa chronique de synthèse et voir un petit peu ce qu'elle a capté de tout ce ah que ben j'ai fait. Donc voilà, tu peux écouter, tu peux ne pas écouter, mais je lance le jingle maintenant. Le temps de préparer Anne et la caméra, je l'entends. Merci Michel de m'avoir invité. Je vous salue tous. Prenez soin de vous. À tout à l'heure, ou alors à tout à l'heure ou pas, ça dépend si tu pars ou pas. Mais on va accueillir maintenant Anne et voir ce qu'elle a compris de nos échanges. Bonsoir tout le monde, ce que j'ai entendu aujourd'hui me donne envie de vous inviter à un voyage. Eh bien, nous allons partir dans une vente aux enchères. Le commissaire priseur qui gère la vente de ses objets rares est un homme sensible qui aime partager ses découvertes car il aime faire plaisir. Il a une mission, montrer que la vente est un beau métier qui est là pour offrir du bonheur et non, voleux, non voler ceux qui achètent. La vente, c'est avoir des valeurs, c'est aimer les gens, la culture de la gagne, c'est la diversité. Il sait que c'est un métier difficile, il est important de susciter la confiance et oser être qui on est, tout en gardant ses valeurs. C'est aimer les challenges et avoir la capacité de rebondir. C'est oser se remettre en question et de connaître ce qui est bon et qui fera la joie de l'acheteur. Alors, voir les yeux briller, de ceux qui viennent récupérer leur radar le gonfle de bonheur pour le reste de sa journée. C'est comme ça qu'il sait qu'il a, qu a aidé son client à prendre une décision qui lui est favorable. Il aime ses moments de présentiel. Aujourd'hui, il apprend à gérer le distanciel qui demande de toujours évoluer et d'oser transformer l'inconnu en connu. Être vendeur, c'est continuellement rester optimiste et, adapté et adaptable afin de créer du renouveau et surtout être authentique, s'accepter soi-même sans filtre et faire un pacte avec soi-même et donc être prêt à être rejeté en restant agile, ce qui devient une force du présent et du futur. La peur de vendre ne serait-il pas un manque de légitimité Quand le doute est là, ben connecte-toi à la vraie raison qui te fait lever chaque matin. Arrête de te comparer aux autres, sauf pour aller chercher ce qui va te nourrir, te booster, t'inspirer, ou encore pour te pousser vers le haut. La vente crée des émotions. Au revoir. <rire> bon, au revoir déjà, mais on n'a pas fini. <rire> Je me comme votre ministre là. Au revoir. Wow. Alors, ce n'est pas lui, c'était un président. C'était Valérie Giscard. C'est c'est ça, c'est lui. Il faut que tu revoies ton histoire. Hein. <rires> je mets <laughs> me Au revoir. Les amis, euh, voilà, nous arrivons euh, à la fin de, de cette émission. Euh, merci beaucoup euh, de nous avoir suivis. Merci à Christian. Christian, si tu veux dire quelque chose, lève la main. Si tu ne veux plus rien dire, bah, ne lève pas la main. Voilà, Christian, tu... ah, il lève la main. Je m'en suis douté. Je m'en suis douté. <genre rires> mais écoute, ah ouais. et, et, Anne, mais Anne, mais tu... Mais pff, quoi, je... pff, Anne tu... Ouais. Mais, mais, mais tu transformes ma réalité en, en un si beau poème, ben, je, je suis retombé amoureux de la vente. quoi. Ah, <rire> non, mais franchement, Anne, mais tu, tu jongles avec. Écoute, je... Écoute Anne, on se connaît, on est entre nous, c'est sûr, mais, mais Anne, mais je suis touché parce que c'est exactement ça. Tu dis tellement mieux que moi. Merci, Anne, merci. Voilà un Merci. grand plaisir, mais c'est grâce à toi. Merci. Et grâce aux auditeurs. Et Michel. Hein. Oui, accessoire... accessoirement. accessoirement. je suis là aussi. Oui, accessoirement. <rire> hein Merci. Euh, voilà, voilà les amis, nous voici euh, arrivés euh, au terme de cette. Euh... Alors je me trompe, hein, c'est pas lui, c'est moi <rire> qui suis <fais>. montré. <rire> voilà, ça, ça m'apprendra à regarder la caméra ouais, ouais. et pas regarder la régie. <rire> Voilà, euh, merci beaucoup pour, pour ce bon moment qu'on a passé ensemble. Merci pour votre fidélité, merci pour vos questions, pour vos partages. Euh, voilà, on se donne rendez-vous, bien entendu, comme d'habitude, la semaine prochaine. Toutes les semaines, on est là à, à 22h. Euh, si vous voulez participer à l'émission, si tu es un expert, un professionnel, et tu veux que j'aille chercher chez toi une pépite que tu veux bien partager en direct dans l'émission, pour ensuite avoir une belle chronique de synthèse de la part d'Anne, c'est d'ailleurs ton métier et bien euh, voilà, prends contact avec moi si tu veux participer à cette émission là, je t'accueillerai avec énormément de plaisir. Voilà, donc ceci étant dit, Anne, est-ce que tu as quelque chose encore à partager avec nos auditeurs avant de prendre congé Non, moi je suis ravie de découvrir tout ce beau métier. C'est vrai que la vente, moi personnellement, laisse tomber, c'est un truc qui me stresse, mais j'ai compris peut-être plein de choses pourquoi ça me stressait. Je n'aime pas la vente, je pense que je préfère avoir un vendeur. Voilà. voilà, voilà. Donc euh, moi j'aime la vente. Oui, Toi, tu mais c'est un. Ah non voilà. non, mais voilà. Ça ne... Mais je trouve qu'en tout cas aujourd'hui, ça m'a montré un autre angle de la vente et euh, voilà que je trouve touchant et euh, très intéressant. Donc je le vois différemment. Il y a Paulo qui nous dit que tu es remarquable. Ah, Ton sourire n'est pas qu'extérieur. Il y a Claire qui nous remercie pour ce nouveau live et Christian qui en même temps parle et écrit. Voilà. <rire> Merci Michel, j'ai passé une très belle soirée. Merci à toi. Les amis, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à lundi prochain, 22h, sur Facebook, YouTube, LinkedIn et même Twitch pour parler, pour partager avec vous des pépites des professionnels que j'accueille. Merci les amis, je vous souhaite une bonne semaine. À très très bientôt. Au revoir.